Salut tout le monde, c'est Chirel. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo coup de gueule, mais là, je suis obligée d'en faire une, plutôt, je dirais un droit de réponse. Pourquoi cette vidéo concernant Facebook, les groupes Facebook Ben il y a quelques jours tout simplement, je vous ai posté euh, sur la chaîne YouTube une vidéo concernant l'annonce des développeurs pour l'avenir et les changements primordiaux de Medieval Dynasty qui auront lieu le 23 euh, septembre prochain. Cette vidéo m'a attiré la foudre de rageux venant d'un groupe Facebook, se disant groupe Facebook officiel français de médiéval euh, dynastie. Même groupe qui, il y a quelques mois, voire l'année dernière, il me semble, euh, m'avait démarché, et vous en avez la preuve, euh, sur euh, une des vidéos du Let's Play, à moins que le monsieur en ait très vite enlevé son commentaire, puisque quand il a su que j'allais faire une vidéo euh, droit de réponse, il m'a menacé, mais en plus... Euh, il euh, il s'est abonné à ma chaîne, curieux pour moi quand on n'a rien à se reprocher Mais bon, sachant quand même que je précise, je ne suis pas sur ce groupe euh, Facebook On parle de moi dessus, on me salit dessus, mais par contre je n'y suis pas Vous voyez où je veux en venir Donc ce même groupe m'avait démarché l'année dernière euh, pour me demander si je voulais bien venir sur leur, euh, sur leur groupe, enfin, ce n'est pas, pas le groupe qui m'a démarché, c'est le créateur du groupe, ce qui est encore pire. Euh, le créateur du groupe m'avait démarché pour me demander si je voulais bien aller sur son groupe pour partager mes traductions euh, des mages de médiévale dynastie. De façon à lui simplifier la vie, parce que ses membres ne parlaient pas anglais et que ça lui enlèverait sacrément une épine du pied euh, que je fasse ça. Et qu'en plus, ça me ferait de la publicité. J'ai effectivement refusé, et je ne le regrette pas aujourd'hui quand je vois la mentalité de ce groupe. On a déjà vu ça sur Facebook, ça s'est déjà produit, il y a plusieurs groupes comme ça, euh, euh, sur des jeux vidéo, où ce ne sont pas euh, les Facebook officiels, effectivement, comme ils se revendiquent, ce sont vous vous, moi, demain, on crée un Facebook sur un jeu et on met, on est le Facebook officiel. Non, faux, vous êtes officiel de rien du tout. Le groupe officiel de Medieval Dynasty n'est autre que le Facebook de Topliz et non pas le vôtre. Voilà, vous, vous êtes tout simplement des joueurs qui veulent parler entre eux du jeu Medieval Dynasty. Déjà, ça c'est à clarifier, ne pas faire le mélange. Donc, toutefois, une de mes modératrices qui euh, gère le Facebook de Cheryl Gaming, puisque moi je n'ai pas, désolée monsieur, je n'ai pas Facebook. Toutefois, une de mes modératrices m'a demandé si elle pouvait euh, partager sur ce groupe euh, mes vidéos de Medieval Dynasty. Bon, je lui ai dit ok. Jusque-là, franchement, il n'y avait aucun problème. Les personnes de ce groupe appréciaient euh, le contenu des vidéos. Tout se déroulait très bien. Par contre, de, quand j'ai fait la publication il y a quelques jours de la dernière vidéo où je vous donne donc l'avis, mon avis sur l'annonce des développeurs et, et, et de cette fameuse histoire qu'on va devoir repartir de zéro où je dis ça, en va, ça va en faire rager ah, plus d'un. Pourquoi Parce que je parle de mes amis euh, streamers, youtubeurs euh, qui comme moi ont un let's play. Que ça fait plusieurs fois qu'on le recommence et que c'est du boulot de faire une vidéo, euh, la réponse de ce groupe a été, on n'en a rien à branler des youtubeurs et des streamers. Voilà. Le, le créateur de ce groupe n'a pas réagi. Ma modératrice s'est fait traiter de pute. Oui, oui, vous avez bien compris, de pute. Elle s'est fait traiter de tous les noms d'oiseaux, je ne vais pas vous les citer, parce que ça serait les mettre en valeur, mais en enfin, fait, ça vous montre un petit peu la mentalité de ce groupe. Ce sont, après ceux qui sont venus sur la chaîne YouTube, euh, D'ailleurs, vous avez réagi à leurs commentaires haineux euh, et merci à vous. Moi, j'ai essayé de discuter avec eux, mais avec des gens comme ça, on ne peut pas, on peut pas discuter, ce n'est pas possible. Euh, tout est dévié, tout est déformé. Enfin bon, voilà. Donc, ils ont été bannis par YouTube de la chaîne et non pas par moi, je tiens à le préciser. Donc, euh, vous avez pu voir ces rageux débarquer euh, sur la chaîne, alors que moi, je ne suis pas sur leur Facebook et qu'il n'y a pas un seul message de ma part. Il n'y a pas le prénom Chirel dans les discussions. Par contre, eux se permettent de venir sur ma chaîne pour m'agresser, pour me nuire, pour me salir. Donc, euh, il est encore de mon droit de faire une vidéo réponse puisque vous n'avez pas voulu discuter avec moi de vive voix. Donc, je vous fais un droit de réponse ici. Ne vous en déplaise. Donc, suite à ce euh, match, je me suis fait euh, ben, massacrer sur ce groupe. On m'a prévenu, puisque j'ai quand même euh, des abonnés, euh, même si cette chaîne dit que je n'en ai pas beaucoup. Euh, ben, écoutez, ma chaîne n'est pas très récente. Elle est, euh, elle est créée depuis longtemps, mais je m'en servais à titre personnel et non pas pour faire des jeux vidéo. Il y a très peu de temps que je bascule des vidéos et ce n'est pas ma chaîne principale. Donc, avant de critiquer, renseignez-vous. Euh, et puis, euh, je stream pour le plaisir. Donc, que j'ai 500 abonnés... 600, 300, 220, 50, 1000 ou 1 million, je préfère avoir une bonne communauté qu'une communauté de merde. Voilà, ça c'est dit. Je ne me soucie pas de comment vous gérez votre Facebook. Ne venez pas me donner des, des leçons pour gérer ma chaîne ou pour mon contenu de chaîne. Si ça ne vous plaît pas, vous tracez votre route, vous ne regardez pas la vidéo, vous tenez vos chiens en laisse. Et euh, vous, quand on vous signale le comportement sur votre Facebook, par contre là, ça vous, ça doit vous concerner. Vous créez un groupe, vous êtes responsable des commentaires qui sont tenus dessus. Et quand une personne, quand vous mettez un règlement et où il est écrit que le, le comme il est écrit partout, le respect va de mise. Appliquez-le, car quand on voit euh, les écrits de vos membres qui insultent des gens de pute, de débile mental et j'en passe parce que c'est allé très loin. Euh, évidemment, ma modératrice ne s'est pas laissée marcher sur les pieds ce qui a dû un petit peu déplaire à vos misogynes de membres parce que oui, il y a ce problème là euh, ben évidemment, ça n'a pas plu. ça n'a pas plus, plus qu'elle qu ne se taise pas une femme doit rester sûrement à la cuisine à faire la vaisselle désolé, c'est pas la mentalité d'ici le monde évolue, Faudra l'expliquer à vos tequelles ou plutôt pitbull qui viennent attaquer donc, ils seraient restés sur le Facebook. Franchement, je n'aurais même pas fait cette vidéo. Le problème étant, c'est qu'ils sont venus m'agresser sur ma chaîne. Ça, c'est un autre problème. Donc, ils ont été bannis. Je le redis. Euh, ils sont donc bannis de la chaîne. Et ça sera dorénavant comme ça. C'est grave d'en arriver là. Mais euh, jusqu'à présent, je laissais tous les commentaires qu'ils soient négatifs ou positifs. Mais euh, se faire agresser gratuitement, ça commence à devenir pénible. Et je ne suis pas là pour ça. Euh, donc... Ces personnes-là, euh, toute personne maintenant qui viendra sur la chaîne pour euh, mettre un commentaire hein, qui sera euh, un manque de respect envers la chaîne, envers moi, envers ma communauté ou autre, sera automatiquement signalé à Facebook et sera automatiquement banni. Il arrive un moment, il faut prendre le taureau par les cornes, j'en suis navrée d'en arriver là, mais euh, voilà, ce sont le genre, le genre de personnes qui vous dégoûtent. Voilà, d'avoir de, de, de, envie de faire des vidéos ou d'avoir envie de faire du contenu. Heureusement, j'ai une communauté soudée. Alors, Ce n'est pas parce qu'il y a, euh, comme ils ont dit, euh, oh, il y a très peu de commentaires sur ta chaîne, ta chaîne c'est de la merde, ta chaîne ci, ta chaîne là. Ouais, Le problème, c'est que les commentaires, je ne les ai pas automatiquement sur ma chaîne YouTube. Les commentaires sont aussi sur une ailleurs. Je n'ai pas que ma chaîne YouTube, j'ai aussi une chaîne, une chaîne, une chaîne Twitch, j'ai aussi un Discord, j'ai aussi d'autres réseaux sociaux. Et puis j'ai aussi des amis, ça, ça, et oui j'en ai. Donc je suis tenue au courant, voilà, quand euh, sur un groupe on parle de moi et que les personnes s'y trouvent, elles vont automatiquement, euh, si elles se font attaquer, se défendre, ce qui est tout à fait normal. Et euh, si je suis sali quelque part, et je ne suis pas au courant, évidemment que j'en suis informée, mais euh, si on vient juste à me dire, ah t'as été insultée, t'as été sali, je vais demander la preuve de la chose. et effectivement on m'a donné... Euh, des captures d'écran, euh, des propos qui ont été tenus sur moi et des propos que vous avez tenus à mon modératrice. Et franchement, euh, je euh, n'incite personne à aller sur ce Facebook. Il y, a très, il y a quelques années, il y a eu la même polémique sur un autre Facebook dont je ne citerai pas le nom du jeu puisque ça n'a pas lieu là, où euh, effectivement les gens y allaient et dès qu'ils n'étaient pas d'accord avec une publication, ou dès qu'ils n'étaient pas d'accord avec un pack de ce jeu qui sortait en disant ah Ben non, je ne l'aime pas. Ils se faisaient bannir par les modérateurs ou modératrices de ce groupe sans aucune raison. Ils se faisaient salir sans aucune raison. Aujourd'hui, c'est tellement connu au niveau de YouTube. Enfin, ce groupe est tellement connu au niveau de YouTube, au niveau euh, de Twitch, au niveau des joueurs, euh, que le groupe se casse la gueule. Voilà. Donc, monsieur, c'est ce qui vous attend. Si vous ne pouvez pas gérer un groupe Facebook, n'en créez pas. Aujourd'hui, plutôt hier, euh, ma modératrice est rentrée contact, en contact avec vous euh, pour vous dire que si vous souhaitiez discuter avec moi de cela, j'étais tout à fait d'accord. Vous avez refusé de discuter vo en vocal. Excusez-moi monsieur, je ne vais pas installer Facebook simplement pour vous. J'ai bien d'autres choses à faire. Donc si vous ne souhaitez pas discuter en vocal, Ma... j'étais avec elle quand elle vous parlait comme elle vous l'a dit j'étais avec elle quand, euh, quand vous lui avez marqué et elle m'en a fait le copier-coller vous lui avez dit que si je venais à faire une vidéo de droit de réponse à ce qui s'est passé vous alliez sincèrement venir sur ma chaîne me la faire effondrer c'est quoi ces menaces C'est quoi ces menaces Vous êtes quoi comme groupe faut vous calmer, hein sérieusement. Hein Sincèrement. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Ma, on a enlevé euh, les vidéos euh, de partage de Mamodo. Vous l'avez insultée. Elle n'est pas française. Vous l'avez insultée sur sa façon d'écrire le français. Ça, ce n'est pas autorisé hein, au niveau de Facebook. Euh, et aujourd'hui, c'est mon nom, qui est sur votre groupe. On m'a fait une capture d'écran. Or, je ne suis pas sur votre groupe. Lâchez-moi la grappe, quoi. Mes vidéos, ma chaîne vous plaisent pas. Tracez votre route, tenez vos chiens en laisse. Tenez vos chiens en laisse. Si vous êtes bien entre vous, entre joueurs lambda, lambda à... Euh, J'insiste bien sur le lambda, qui ne se prononce pas normalement. Mais comme un a dit à ma modératrice, qui euh, il lui a mis, la. la, la c'est pour vous dire la mentalité, il lui a mis Google euh, pour apprendre le français. Elle n'est pas française, elle est brésilienne. D'accord Donc, merci euh, de respecter euh, les gens et euh, leur pays. Voilà. Sinon, ça s'appelle du racisme. Et oui, c'est une sorte de racisme. Donc, suite à toute cette polémique, euh, j'ai demandé à, à ma modératrice de supprimer euh, de votre groupe tous les partages qu'elle avait faits. Ce qui a été fait. Moi, bon, je pensais que ça allait clore l'affaire, mais non. Aujourd'hui, vous publiez encore sur moi. En me citant. Je vous rappelle que je ne suis pas sur votre groupe, c'est quoi Vous êtes omnibulé C'est quoi le problème Franchement, tracez votre route si vous n'aimez pas le contenu. Personnellement, quand je vais sur une vidéo YouTube, si le contenu ou le, le youtubeur ne me plaît pas, je ne vais pas pour le plaisir laisser un commentaire désobligeant, l'insultant, lui disant que ces vidéos c'est de la merde, lui disant euh, voilà, euh, n'importe quoi. Tout simplement, je change de chaîne et je m'en vais. D'où ce droit de réponse. auquel okay, vous m'avez menacé. Vous m'avez dit que si euh, je euh, venais à faire un droit de réponse euh, sur euh, YouTube, euh, plutôt que faire ça, je ferais mieux de m'occuper de ma chaîne en essayant de la faire monter, euh, plutôt euh, que de... tout simplement de poster une vidéo euh, droit de réponse, il me semble. Sinon... Euh... Vous me menaciez de euh, tout me faire péter à la gueule Excusez-moi, mais euh, vous êtes quel genre de groupe Sûrement pas un groupe d'entraide, comme il est noté. Sûrement, sûrement pas un groupe non plus qui a du respect. Voilà, moi je vous connais pas, il n'y a pas de commentaire de moi sur votre, euh, sur votre Facebook, faites de même pour moi donc pour clôturer euh, cette affaire, euh, je vais simplement dire une chose, c'est éviter effectivement d'aller sur ce groupe Facebook, à moins que vous soyez un petit peu sadomasochisme, sad sadomasochiste, pardon, euh, ou euh, voilà, bon après il n'y a pas que des mauvais gens sur cette chaîne, mais il y en a quand même une petite tribu qui sont pas mal dans leur genre. Et quand on a un, une personne qui gère un groupe comme ça, la moindre des choses c'est d'y faire régler l'ordre, mais apparemment cette personne n'en est pas capable. Donc avant de venir donner des leçons aux autres, euh, monsieur, euh, et de me menacer par la même occasion, euh, je fais ce que je veux sur ma chaîne, je fais les vidéos que je veux sur ma chaîne. Vous me dites que votre Facebook n'est pas monétisé, ma chaîne ne l'est pas non plus, et je ne compte pas qu'elle le soit. Euh, vous venez recruter des Youtubers euh, pour vous faire de la publicité et non pour, vous, pour leur en faire à eux. Euh, ça vous permet de grossir votre groupe, votre groupe, ça vous amène leurs membres. Donc euh, moi je conseillerais déjà à ma communauté de quitter votre groupe parce que ça ne leur correspondrait pas, mais après libre à eux de faire leur choix. Et euh, la seule chose que je tiens à dire c'est, euh, ben, monsieur, restez sur votre groupe, D'accord. ne publiez plus quoi que ce soit avec mon nom. Ma modératrice va quitter votre groupe ou va le faire, parce qu'elle est occupée elle aussi. Euh, je serai toutefois avisée, parce qu'il y a des gens de votre groupe qui suivent ma chaîne et qui l'apprécient, je serai avisée de toute façon si vous venez à reparler de moi, ou à citer mon nom sur votre chaîne, et là ça ira beaucoup plus loin. Donc moi je vais stopper la vidéo là, je vous demande donc de stopper votre harcèlement et vos menaces, si vous comptez me faire péter les choses à la gueule, je vous attends de pied ferme, vous serez reçu. Et euh, merci de rester avec euh, vos chiens, tenez-les en laisse. Merci de rester sur votre Facebook, arrêtez de vous revendiquer parce que franchement, vous donnez une très mauvaise image de la communauté française, mais ça c'est pas nouveau. C'est pas le premier groupe Facebook comme ça, et vous donnez une très mauvaise image du jeu médiéval dynastie. D'accord Donc, euh, c'est tout ce que j'aurais à dire pour, pour ça, mais je tenais quand même à aviser ma communauté. Je ne suis pas du genre à me taire et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va me faire taire. Donc à partir du moment où on me cite et qu'on cite mon nom, il me semble que j'ai encore le droit, euh, comme vous le dites si bien, puisque vous le mentionnez pour vous-même, à la liberté d'expression. J'ai donc droit à la liberté d'expression sur ma propre chaîne et j'ai le droit aussi à faire un droit de réponse puisque vous re refusez de discuter verbalement avec moi. Donc restez monsieur s'il vous plaît euh, avec un tel irrespect euh, sur votre groupe Facebook. Cessez vos attaques puériles. Et si le contenu de ma chaîne, comme je vous l'ai déjà dit, et mes vidéos ne vous plaisent pas, euh, ben, tout simplement, vous ne les regardez pas. Et euh, tenez vos chiens en laisse. C'est le plus important, car ils vous donnent tr... il donne vraiment une très mauvaise image de votre groupe. Et déjà, qu'elle n'a pas une géniale. Voilà. Donc, en conclusion, euh, pour mon, pour ceux qui me suivent, faites attention au groupe Facebook euh, qui se disent officiel euh, des, de, des jeux vidéo. À partir des de... seuls Facebook qui sont officiels d'un jeu pour mes informations sur les Facebook des développeurs. Après, vous comme moi, demain, vous pouvez créer un Facebook et dire, je suis euh, euh, le groupe officiel français de tel jeu qui vient de sortir. Voilà. Donc, faites attention à ça. Faites attention à ce genre de personnages, Faites attention euh, à ces forums qui se disent d'entraide et qui ne sont pas du tout de l'entraide. Et ça s'est vu prouvé puisque beaucoup d'entre vous... Euh, euh, se sont fait euh, traiter comme des moins que rien sur ce groupe donc je vous remercie en tout cas à vous qui me suivez je vous remercie à ceux qui ont réagi je vous remercie euh, ben, à tous ceux qui, ont, qui, qui sont rentrés dans le tas ça a été, euh, ça a été sympa bien que je sois une grande fille de ce côté là je ne je voulais, euh, je, je voulais pas faire ce style de vidéo parce que bon, voilà, c'est un nique ni tête et... mais euh, à partir du moment où euh, mon nom est cité et qu'on vient à manquer autant de respect et qu'en plus on me menace. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je n'allais pas me taire. Sur ce, je vous fais en tout cas de gros bisous. Très cher monsieur, à bon entendeur. Euh, merci à vous en tout cas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo gaming. Hein, qui est quand même euh, l'histoire de la chaîne un petit peu. Euh, si cette vidéo ne vous a pas plu et que vous êtes outré, ben, je vous invite à la quitter. Si au contraire vous êtes d'accord avec moi, et eh ben voilà, vous, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Vous avez les commentaires, je réponds toujours aux commentaires. Attention, les règles changent, je le redis. Euh, le manque de respect, euh, les insultes et autres seront automatiquement mentionnés à YouTube. Et effectivement, le, les personnes seront bannes de la chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye